Bonjour, Jacques Laberge. Je, je vous accueille aujourd'hui pour ma première capsule portant sur la gestion des ventes, qui s'adresse aux directeurs et directrices des ventes. Au cours des premières capsules, on va parler particulièrement de coaching de vente. Pourquoi? Parce que le coaching est l'activité qui a le plus d'impact sur les performances de votre équipe de vente. Ce qui est plate au Québec, c'est que 50 des directeurs des ventes ne font pas de coaching. Pourquoi? Manque de temps, pas d'intérêt ou on n'est pas formé à coacher une équipe de vente. Si on regarde les résultats, l'impact que ça a, c'est que 60 des représentants sont plus à risque de quitter une entreprise s'ils ne sont pas coachés. Autre facteur important, une équipe qui intègre et coach son équipe de vente va augmenter la performance de ses recrues de 11 au cours de la première année. Autre point très important, et ça c'est capital au niveau de la profitabilité, les gens, les équipes de vente coachées, ont un taux de fermeture de 28% plus élevé qu'une équipe qui n'est pas coachée. Ultimement, ça peut avoir, si vous êtes stratégique dans votre coaching, ça peut impacter de 20 à 25% au niveau de la croissance des ventes au sein de votre organisation. Je pense que si on résume tout ça, vous voyez que le coaching a un impact excessivement positif autant sur le développement des compétences de votre équipe de vente que sur les performances que cette équipe de vente-là va atteindre au cours des prochains mois avec vous. Pour en savoir plus, je vous invite à communiquer avec moi, Jacques Laberge, formateur au JacquesLaberge.ca. Merci.